Voavie, Wavy une belle opportunité, vie qui interpelle Maladguini qui tire, oh le ballon Maladguini qui marque le but Léon de Léon, Léon, Léon, Léon, Léon, Léon qui marque enfin le but Le match c est renoncé, C'est fou C'est une fou. folie qui arrive ici à Constantine avec ce but de Moiladguini qui enflamme encore les travées du stade c'est fou fou fou et le coaching gagnant de Gomez ouais. qui fait rentrer deux joueurs qui marquent instantanément de buts. le, bas, le a ballon a été, été défié, défié. Pense, mais quel vais. ballon quel ballon de bon on est Ligui. content on est content aussi pour mec ah oui c'est un tu... gentil garçon ça lui fait plaisir et regardez oui. comment c'est construit d'abord il fallait s'appliquer c'est ce qu'a fait voix vie en donnant ce ballon euh, ce ballon à balade et et le clairvoyant voyant met le ballon dans la lucarne et Regardez cette joie, la joie de l'ancien star de l'AS Roma, l'ancien star de l'équipe nationale qui fait taire tous ses détraqueurs. Et là, c'est le doute qui s'enlève. Et regardez cette joie, d'abord ce ballon et la joie du buteur. Ah il n'en peut plus, l'aigle de Constantine va voler très loin aujourd'hui, plus haut que tout le monde avec ce but. Les Constantinois qui sont qualifiés, 3 buts à 1, il bien. faut gérer cette fin de match, ouais. il ne reste plus que 10 minutes. Et c'est mettre un autre service, pourquoi pas Un quatrième, je sens qu'il y aura un quatrième. Et ça va nous rappeler Iwanwanyu National en temps de cette 4 buts à 1, c'était en 1988. Et pourquoi pas Eh bien, ça sera pour confirmer que les équipes du Nigeria eh bien, laissent des plumes ici. Et attention, moi, qui se bat avec voix-vie. Oh, ouais, on le coup du sombrero. Non, non, ne passe pas. Allez, bonne opportunité, il ah, y il faut accélérer. Ah, il va provoquer, là, oui. Encore une faute de wiki. Il a été déjà averti. Et monsieur Yakouba ne veut pas donner l'avertissement. Et oui, monsieur chef a compris, il lui dit. Il vaudrait peut-être donner un deuxième avertissement. Mais monsieur Yakuba, et eh bien, pour l'instant, calme les esprits. Ah, il faut nous montrer la joie moi je vois beaucoup de gens, va tout le stade est debout. Vraiment, c'est une de